Bonjour, je vous présente mon écolocateur à trois dimensions. C'est l'évolution de mon écolocateur à deux dimensions. Euh, donc, je lui ai rajouté un degré de liberté. Et j'en ai fait aussi une interface de contrôle. Alors, il peut euh, contrôler euh, un ordinateur. Il se comporte comme une souris. Je vous montre ça à l'instant. Il a toujours sa fonction de scan. Puis, quand il trouve un objet, il va le suivre. Mais maintenant, c'est aussi en trois dimensions. Là, je lui ai mis des limites à son mouvement pour qu'il soit plus facile à contrôler en tant que souris je vais vous expliquer les contrôles un mouvement en θ et en phi du robot correspond à un mouvement en x et y du pointeur de souris. Alors par exemple, si je déplace ma main vers la droite, le pointeur va se diriger vers la droite. Vous remarquerez que le mouvement est plutôt lent, ce qui permet de garder un certain contrôle sur le pointeur. Ensuite, lorsque je m'éloigne du robot, ça fait défiler la page vers le bas et euh, inversement, lorsque je m'approche, ça fait défiler la page vers le haut. Dans Google Earth, ça correspond à un zoom et un dézoom. J'ai rajouté un clic gauche de souris qui se fait au moyen d'un claquement de doigts. Pour ce faire, j'ai utilisé un micro, un amplificateur et un timer. Donc si le son qui arrive sur le micro est suffisamment élevé, euh, ça va déclencher le timer et le timer va euh, produire un état haut pour quelques dizaines de millisecondes, ce qui donne le temps euh, à la boucle du programme de passer euh, sur la lecture de l'état d'une entrée donc ce qui va permettre de faire un clic Le cœur du projet, c'est l'Arduino Leonardo, qui possède la fonction mouse. C'est seulement lorsque le robot détecte un objet que celle-ci est activée, prenant alors le contrôle sur le pointeur de souris. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est vraiment gadget amusant. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine!